Et donc l'objectif c'est de déployer ça partout et que vous puissiez avoir, c'est ce qu'on va se fixer, la première ligne de bus hydrogène de la région et même d'Europe. Donc ça c'est on va essayer de faire vraiment quelque chose qui soit, qui, qui, qui, qui soit bien et qu'on fasse tous, tous en commun. Voilà. Alors, découverte d'importance pour le maire de Pau. Après des mois d'attente, voici Fébus. Le premier exemplaire du bus à haut niveau de service palois, à l'intérieur, l'espace est chaleureux, lumineux et surtout silencieux grâce à son moteur à hydrogène. À l'automne, euh, on aura l'inauguration officielle et la mise en service euh, complète de la ligne. Une période de test sera nécessaire avant sa mise en service commerciale annoncée pour décembre 2019.